Bonsoir à vous tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de méditation le dimanche à l'écoute. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur. Il n'en est pas d'autre, Or moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas. Pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Seigneur, la gloire et la puissance. Commencez, Seigneur. La gloire et la puissance. Chantez, au Seigneur, un chant nouveau. Au Seigneur, terre entière, raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations, ses merveilles. La gloire et la puissance est oh, au oh, Seigneur La gloire et la puissance Il est grand, le Seigneur, ô loué le doutable déçu de tous les dieux, Néons tous les dieux des nations, Louis le Seigneur a fait les cieux. Sonce, on est au Seigneur la gloire et la puissance dés au Seigneur famille des peuples on au Seigneur la gloire et la puissance Rendez au Seigneur La gloire de son nom Apportez votre offrande Entrez dans ses parvis Rendez au oh, Seigneur. La gloire et la puissance. On oh, au oh, Seigneur. La gloire et la puissance. Adorez le oh, Seigneur. Éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples. Avec le droit, mon oh, es au Seigneur, la gloire et la puissance, mon oh, au Seigneur. La gloire.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 en présence de Dieu notre Père, nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit-Saint, pleine certitude. astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription de qui sont-elles » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Sœurs et frères, nous sommes au troisième dimanche du mois d'octobre. C'est la journée missionnaire mondiale. Étant donné que nous sommes tous filles et fils de l'Église, étant donné que la mission est ce pour quoi l'Église existe, la liturgie du jour vient nous rappeler que, de par notre baptême, nous sommes tous missionnaires. Oui, chaque chrétien est disciple et missionnaire de Jésus-Christ. Disciple, parce que Jésus est pour nous le chemin qui conduit vers le Père. « Personne, dit-il, ne va vers le Père sans passer par moi. » Ainsi, en suivant Jésus, nous sommes devenus chemin pour les autres. Jésus partage sa vie avec nous. Il nous donne son esprit qui nous fortifie afin de pouvoir sortir de nos enclos pour partir à la rencontre de nos frères et sœurs humains et leur partager la vie reçue de Lui. C'est ainsi que Jésus a fait de nous des missionnaires du salut. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, la deuxième lecture du jour, l'apôtre Paul et ses compagnons rendent grâce à Dieu pour les merveilles de l'Évangile. Noyé dans un monde païen, ce petit groupe de chrétiens a su témoigner de sa foi dans la charité et l'espérance. Alors, chers amis, n'attendons pas que nos églises soient remplies de fidèles ou que nos communautés soient croyantes à 99,99%. ,99 pour faire écho dans le monde. Ce n'est pas la quantité de levain qui fait lever la pâte, mais la qualité. Nous avons autour de nous des exemples formidables de gens qui s'organisent en association pour réaliser des œuvres missionnaires extraordinaires. Tous ceux qui le font pour la cause de Jésus-Christ et de l'Évangile, nous les encourageons car leur récompense est grande dans le ciel. Aujourd'hui, dans certains endroits, les chrétiens peuvent ressembler aux petits restes d'Israël. Mais Jésus nous appelle et nous envoie comme du levain pour faire lever la pâte du monde. C'est à travers nos œuvres et nos comportements que le monde découvrira que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Aujourd'hui, la crise de la COVID-19 vient empirer la misère dans le monde. Et la soif de Dieu est de plus en plus immense. Tandis que la voix du Seigneur se fait entendre « Qui enverrai-je » comme témoin de ma compassion auprès de tous ces miséreux du monde entier. Si vous vous sentez consterné par les peines des autres, vous pouvez répondre « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Le missionnaire n'a pas de projet personnel, on ne peut pas être missionnaire de Jésus-Christ si on cherche ses propres réalisations. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, nous dit Jésus. » Donnez de votre temps pour soulager les misères des personnes isolées. Si des restrictions vous empêchent d'aller les voir, Sachez qu'un appel téléphonique remonte le moral. Mettez vos compétences au service de ceux qui en ont besoin. Tendez vos mains aux plus faibles et aux plus vulnérables. Si les masques cachent vos sourires, donnez une parole de réconfort ou tout autre geste de bienveillance à ceux qui traversent de grandes épreuves. Soyons tous des disciples de Jésus-Christ en action et des missionnaires de la tendresse et de la miséricorde de Dieu dans le monde et surtout auprès des plus fragiles. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, priez pour les missionnaires.